Le tissu économique, les entreprises, le marché de l'emploi sont les fils rouges de sa carrière professionnelle. Aujourd'hui directrice de l'agence bruxelloise pour l'accompagnement des entreprises, Isabelle Grippa est notre invitée. Bonjour Isabelle. Bonjour. Gérer vos responsabilités professionnelles en plus de vos responsabilités familiales, ça donne quoi Alors, euh, bah, c'est challenge, ça c'est évident, mais comme la plupart d'entre nous aujourd'hui, euh, dans le cadre de ce confinement euh, euh, historique, euh, en, en même temps, comme toute crise, il y, a, il y a des difficultés, mais il y a des opportunités. Alors au niveau, au niveau difficultés, il y a clairement, ben, voilà, je, je, je suis une maman et une belle maman de six enfants, et donc je, je dois euh, euh, pouvoir jongler entre la, les, les urgences, répondre à la crise économique et, et, et aussi à l'inquiétude des enfants, parce que cette période est assez angoissante, loin de leurs copains, loin de, leur, de leurs écoles. Euh, néanmoins, je m'estime extrêmement privilégiée parce que cette crise et ce, et ce confinement en télétravail a rendu très visible l'inégalité euh, de la parentalité. Euh, on voit bien ces situations de, de famille monoparentale euh, dans la détresse et donc ça a mis euh, en lumière cette inégalité. Alors l'opportunité, c'est euh, par ailleurs que les codes de l'entrepreneuriat et les codes du travail sont construits et c'est euh, des siècles de domination euh, qu'ils ont voulu comme ça, construit socialement et culturellement sur base de schémas masculins. Et ces schémas, notamment, mettaient en, en lumière le fait que le monde du travail devait être complètement séparé de la famille et, euh, et que les, les figures héroïques du monde professionnel étaient ceux, euh, parce qu'au euh, départ c'était ex exclusivement quasi euh, des hommes, ceux qui quittent justement euh, euh, leur cocon familial pour faire carrière. Alors, c est, c est, ce confinement a quand même brisé ce genre de tabou. Aujourd'hui, euh, tout le monde, y compris euh, les directeurs généraux, les directrices générales, on se retrouve à devoir euh, gérer en direct nos enfants. Et, et ça, c'est une, une opportunité pour aussi briser ces tabous-là et peut-être changer de code aussi dans le cadre du monde du travail. Isabelle Grippa, vous parlez d'un redéploiement de l'économie et non d'une relance. Pourquoi ce choix sémantique oui, alors c'est un choix euh, sémantique qui n'est pas un hasard. Mais euh, il faut rendre à César, ce qui est appartient à César, c'est un projet du gouvernement bruxellois. Euh, et donc euh, l'idée de pouvoir euh, profiter en quelque sorte de ce, de ce moment, est la crise économique, c'est de pouvoir euh, euh, envisager une autre façon de faire l'économie. Euh, alors on avait la chance d'avoir une, une longueur d'avance puisque le gouvernement bruxellois a accès dès le départ, avant le Corona, son projet euh, politique autour de la transition économique. Alors, Hub euh, Brussels est l'agence gouvernementale pour l'accompagnement des entreprises, et donc on a fait notre cette, cette ligne de conduite et cette vision euh, pour le développement économique. Et donc, euh, notre vision au niveau de l'économie, c'est que c'est un levier d'impact de changement un levier de changement sociétal. Alors, c'est un l'impact le, le, le, sociétal, le changement, euh, c'est un domaine dans lequel on a pensé que c'était uniquement réservé aux ASBL ou aux ONG. Or, euh, l'économie est un levier fondamental de changement. Et le redéploiement, ça implique ceci ça implique le redéploiement de l'activité économique au service euh, des citoyens, au service de la société. Et donc, on, on doit pouvoir faire en sorte que euh, les, les projets entrepreneuriaux, les, les, les indépendants, soient des acteurs de changement. Et on a vu que pendant la crise, c'est aussi eux qui ont apporté des solutions. Euh, les solutions innovantes en matière de, de production de matériel médical, notamment, des solutions innovantes en matière de digitalisation. Mais euh, ces solutions qui nous ont permis de traverser la crise viennent des projets entrepreneuriaux. Selon vous, quel rôle peuvent jouer les services publics dans cette ambition de redéploiement de l'économie alors, ils ont un rôle fondamental, euh, et en fait, il est, il, est, euh, il, il est sur trois volets. En fait, le premier volet, c'est la stimulation. Donc, la, le pouvoir public a euh, depuis toujours euh, eu ce, ce, ce devoir, même cette responsabilité, de pouvoir euh, anticiper euh, le, les changements sociétaux pour y apporter des, des, des solutions innovantes. Euh, dans ce cadre-là, Hub a un département innovation de euh, 60 personnes qui réfléchissent aux besoins des entrepreneurs de demain. Euh, et euh, l'idée, c'est de pouvoir rendre ces services accessibles, évidemment, puisque nous mettons des services gratuits, c'est aussi ça, les services publics, c'est de pouvoir rendre des services accessibles à toutes et tous. Et donc, dans ce cadre-là, euh, on a un rôle fondamental dans le redéploiement, c'est que ces solutions, euh, euh, comme je, je, je disais, innovantes qui permettent d'impacter le changement, elles sont accessibles. L'entrepreneuriat impactant, il est accessible et en tout cas, c'est l'objectif. Et donc, Hub Brussels développe énormément de solutions d'accompagnement à l'entrepreneuriat et de façon à pouvoir porter les projets entrepreneuriaux des indépendants vers des projets impactants sociétalement. Et on a des services de haute valeur ajoutée qui sont remis, comme je le disais, gratuitement. Alors, au niveau de la stimulation, la stimulation, c'est aussi stimuler euh, et faire en sorte que ces services soient accessibles à tous. Et donc là, c'est le rôle des services publics d'aller euh, sur le territoire, notamment, euh, d'aller vers les, les publics cibles les plus compliqués, les plus difficiles, euh, parce que c'est eux qui en ont besoin. On pense notamment euh, à tout le, le, le, le profil, et ils sont nombreux à Bruxelles, d'infraqualifiés. Et il y a une, une, une, une, une masse de, de talents au niveau notamment de l'enseignement qualifiant, qui serait euh, incroyable de pouvoir soutenir euh, euh, à travers des projets d'entrepreneuriat. Évidemment, il faut pouvoir accentuer les programmes de sensibilisation, accentuer la formation à l'entrepreneuriat, et donc ça, ça s'organise par le service public. Euh, C'est le service public qui est financé par le contribuable pour aller euh, chercher les talents euh, là où ils sont, de façon à assurer l'équité c'est-à-dire, l'équité, ça veut dire qu'on ne part pas tous du même endroit, mais on a droit aux mêmes choses. Et pour ça, évidemment, on adapte les services en fonction des besoins. Donc ça, c'est au niveau, au niveau de la stimulation. Alors, au niveau, euh, au niveau du, du, de la politique du gouvernement, c'est les services publics qui sont en charge de pouvoir mesurer euh, l'impact de l'économie et de pouvoir apporter des recommandations au gouvernement. Dans ce cadre-là, on, on apporte, contrairement à, à des fédérations euh, Organiser des fédérations nationales ou spéciales, d'ailleurs, euh, qui jouent le rôle, et heureusement qu'ils sont là, notre rôle en tant que service public dans le cadre d'une crise comme celle-ci, c'est de pouvoir éclairer le gouvernement sur base de données très objectivées. Euh, et donc on organise des analyses, on monitor. donc c'est une mission qu'on a de monitorer l'impact de l'économie, euh, du corona sur l'économie, et de remettre des recommandations euh, au gouvernement. Alors on a euh, euh, aussi euh, euh, un rôle important, c'est de pouvoir assurer aussi l'attractivité de l'économie au niveau international. Enfin, Bruxelles, c'est l'agence commerce extérieur de Bruxelles. Et donc, on doit pouvoir s'assurer aussi du redéploiement au niveau mondial. Alors, ça, ça a l'air d'être un, un autre âge les échanges internationaux, mais le redéploiement impacte aussi. On voit le commerce extérieur d'une façon différente. Au départ, c'est des échanges. Et on l'a vu, ça nous a rendu très dépendants. La mondialisation a beaucoup d'avantages, mais elle a aussi beaucoup d'inconvénients. Et là, c'est le redéploiement au niveau du service public, c'est de, de, de, de travailler sur ce, ce vol international pour en faire un, un, des canaux d'échange, de technologie, de savoir, euh, qui nous permettent d'être davantage résilients, davantage innovants. Et Bruxelles, comme beaucoup, euh, la plupart d'ailleurs des grandes capitales, euh, regorge d'innovation. Et il faut utiliser ce canal du commerce extérieur pour échanger un maximum sur ces solutions résilientes euh, qui ont notamment été développées durant cette crise. Voilà. Isabelle, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, de nous avoir donné un peu de votre temps. Prenez soin de vous et de vos proches. Merci, vous aussi.